C'est pas moi, c'est pas moi, je vous jure, c'est pas moi. J'ai rien fait. Tirez pas. La méthode Halo Infinite, oui, oui, j'y étais dessus. Il m'a tué, et puis il a complètement disparu, comme si c'était évanoui. Je me suis vengé, et je les ai massacrés. J'ai collé des plasmas. J'ai utilisé l'empaleur. Une fois. Deux fois. Trois fois. Je sais plus. Je me suis amusé à propulser des ennemis. Et allez tuer avec toutes les armes possibles. Avec le magnum, par exemple. Le BR, bien sûr que j'ai utilisé le BR, oui. j'ai recommencé. Encore. Encore. Avec toutes les armes. Allez propulser. Les tirs dans la tête. Oui. Oui. C'est moi Je l'ai fait C'était que des bottes Juste des bottes Pour une fois que je tue des gens Oui, je l'ai fait Et je recommencerai Je recommencerai